Oui, c'est un livre qui essaye de tirer parti des, de, de plusieurs, euh, plusieurs supports. La très riche iconographie euh, des fonds d'archives entourant la Seconde Guerre mondiale, avec, euh, on salue d'ailleurs le, le travail de notre ami et collaborateur Stéphane Dubray qui a pioché donc, dans ces fonds et qui nous a sélectionné à la fois les incontournables, les clichés que tout le monde connaît, qu'on a vus depuis l'enfance dans les livres d'histoire, et puis aussi euh, des nouveautés, des pépites qui vraiment, euh, là, vont, je pense, surprendre le lecteur. Donc ça, c'est le, sur le côté iconographique, avec aussi un volet infographique qui est très important, euh, on sait que c'est un support euh, qui, est de, qui est dans l'air du temps, qui permet aux jeunes générations de, de s'accaparer un petit peu l'histoire. Euh, donc dans la, dans la lignée de ce que, de ce que Passé Composé l'éditeur a déjà produit, on essaie de, de, de s'inscrire dans cette continuité euh, en, en utilisant l'infographie pour illustrer cette année 1942. Et puis bien sûr, on, fait, on relaisse quand même aussi la part belle au, au texte. Alors de, un, un exemple qui me vient dans tête, c'est euh, le, le, le destroyer... Euh, euh, anglais qu'on est venu encastrer dans la, dans la forme de Saint-Nazaire pour empêcher les Allemands de s'en servir pour euh, la restauration, la réparation de leur, de leur grand navire de surface. Et ça c'est une image qui est, qui est saisissante puisqu'on voit ce grand navire qui est vraiment, euh, qui, est, qui est venu se planter dans la forme avant d'exploser. Et en fait il n'y a pas beaucoup d'années euh, qui euh, marquent un tel tournant euh, de manière aussi claire dans l'histoire et même dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Jusqu'en 1942, on a effectivement une, une suprématie des forces de l'Axe qui enchaîne les victoires, à la fois le Japon, l'Allemagne. Et puis, à partir de 1942, effectivement, la, la roue tourne. Véritablement, la fortune des armes bascule et les Alliés commencent enfin à reprendre l'initiative. Et ça se joue effectivement sur quelques mois, avec. Trois victoires majeures euh, sur trois fronts, euh, les trois fronts principaux de la guerre. Euh, sur le front de l'Est, c'est la victoire de Stalingrad. Sur le front du Pacifique, c'est la, la, la victoire de Midway, la bataille de Midway, et le débarquement des, des Américains sur l'île de Guadalcanal. Et sur le front nord-africain, c'est la victoire britannique dans la bataille d'El Alamein et le débarquement américain en Afrique du Nord. Et donc, tous ces événements, effectivement, euh, font basculer euh, le, le sort des armes. En mais c'est aussi euh, une année de bascule pour des sujets non militaires, euh, par exemple c'est le, les, les prémices de la, de la construction des Nations Unies avec la conférence Arcadia qui a lieu justement le premier mois de l'année en janvier 1942. Euh, c'est aussi euh, effectivement pour la Shoah une année charnière, alors là pour le coup pas, on ne se dirige pas vers une résolution du problème je dirais mais plutôt vers son aggravation puisqu'on passe à, euh, au meurtre à une échelle industrielle. Euh, y a, euh, le, le livre est riche d'autres sujets comme ça. Euh, 42 est aussi une année charnière pour la, la construction de la bombe atomique, euh, pour euh, l'histoire des commandos, euh, l'emploi des commandos euh, dans les, sur, les, sur, les, sur, les, sur les batailles, sur les théâtres d'opération. Euh, Il voilà, y a assez peu d'années qui concentrent autant de changements sur si peu de mois. Non, on ne peut pas le dire. Ce euh, n'est pas le propos du livre non plus de le dire. Euh, toutes les années sont importantes. Euh, euh, 44, évidemment, euh, ma, date majeure sur le front de l'Ouest. Euh, 43 euh, qui voit aussi des changements majeurs dans l'Atlantique, par exemple. Euh, mais par contre, euh, ce qui est très frappant, c'est qu'en 42, euh, l'initiative passe aux mains des alliés. Et, et l'Axe n'aura plus jamais euh, la liberté de choisir où et quand frapper. Ce sera euh, euh, l'initiative Passe aux Alliés.